Salut, c'est Martouf. Aujourd'hui, nous allons parler d'archéologie du futur, et plus particulièrement, je vais vous parler du tirage au sort en politique. Voilà Alors, c'est la grande période des élections. Et du coup, on dit « chouette, il y a des élections, on est en démocratie !» Est-ce que c'est vrai Est-ce que élection égale démocratie bah Déjà, on va remonter dans le temps pour savoir un peu, et c'est là où on intervient l'archéologie. On va remonter dans le temps pour savoir d'où vient le mot démocratie. Alors Le mot démocratie, c'est « demos kratos », c'est un nom grec qui signifie que c'est le pouvoir du peuple, l'entier du peuple, et pas juste un monarque d'une aristocratie ou quelque chose comme ça. Les grecs avaient trouvé un système hyper compliqué. Hein. C'est vachement intéressant de s'y plonger, mais il faut du temps, et le vocabulaire est super intéressant. C'est là qu'on y apprend ce que c'était un tyran, parce que c'est après une tyrannie que tout d'un coup, il y a des gens qui se sont dit qu'il fallait mettre une démocratie. Alors c'est chouette, on y apprend qu'il y avait l'ecclesia, qui était vraiment la grande assemblée populaire, et c'est là qu'est dérivé le mot église, une grande assemblée. C'est très intéressant étymologiquement, mais si on ne parle que de ça, euh, ouais, on en est encore là pour des heures. Il réunissait tout le monde 40 fois par année, ça fait un peu beaucoup, hein. 40 fois par année, ça fait presque une fois par semaine, si on enlève les vacances, je pense qu'ils partaient déjà au ski, à la plage et tout. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez lourd d'avoir une démocratie directe. Donc du coup, on s'est rapidement orienté sur la représentativité du peuple. Et ça veut dire qu'il faut un plus petit groupe, du grand groupe. Et là, ils avaient quelque chose qui s'appelait la boulée. Les lois sont faites par un petit groupe de représentants. Et comment on désigne ces représentants Ça, c'est toute la question alors, dans la Grèce antique, ils avaient recours à un truc qui était assez intéressant, le tirage au sort. Ça veut dire qu'à un moment donné, on décide qu'on tire au sort les gens qui vont représenter l'ensemble de la population. Ça me paraît être un moyen super simple, efficace. Et du coup, l'élection, elle est passée où Ben, l'élection, elle n'est pas là. L'élection, c'est un système qui avait cours avant, une élection censitaire souvent, ça veut dire basé sur le fric, sur les possessions des gens. On en est toujours à ça, hein, même si on n'a pas l'impression. Donc effectivement, archéologie du futur, parce qu'en même temps, on parle du passé et on parle du futur. Oui, le futur, parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, à mon avis, on devrait revenir à ça. Je trouve que euh, ce serait bien qu'on tire au sort nos représentants. Euh, en Suisse, moi je suis suisse, alors je vous parle de la Suisse. Hein. Euh, j'ai une montre, j'ai... Euh, suisse donc je suis bien suisse et même du chocolat ça t'intéresse du chocolat allez c'est pour moi donc en suisse je disais nous avons une démocratie semi directe ça veut dire que <rire> on élit des gens des parlementaires mais on vote aussi tous les trois mois à peu près on a plein d'objets sur lesquels le peuple se prononce directement donc effectivement ça c'est une démocratie directe mais elle est semi directe parce qu'on a délégué une partie mais on l'a délégué avec le principe d'élection. Ça veut dire que régulièrement, on va donner le pouvoir à ceux qui le demandent. Pourquoi est-ce qu'on donne le pouvoir à ceux qui le demandent L'élection, c'est que ça. Hein. On va sélectionner une catégorie particulière de personnes qui ont envie de ce pouvoir. Alors ça peut être pour des bonnes raisons, mais ça peut aussi être pour des mauvaises raisons. Déléguer son pouvoir comme ça, est-ce que c'est une bonne idée Comment faire pour être sûr d'avoir une représentativité de la population tirage au sort, à mon avis, statistiquement, le meilleur moyen d'avoir un groupe ciblé de personnes qui doivent représenter un groupe plus grand de personnes, c'est tirer au sort et c'est la répartition statistique du tirage au sort qui va faire mathématiquement le fait qu'on représente toutes les idées qui sont présentes, toutes les classes de population, et ça, à mon avis, c'est l'avenir C'est pour ça quand je parlais d'archéologie du futur. Donc même en Suisse, où on nous dit qu'on a une démocratie exemplaire, on peut améliorer les choses. Nous avons un Conseil National. Il est censé représenter exactement le peuple. On a un Conseil des États, qui est l'autre partie du Parlement, qui lui représente les États. Donc ça peut être légitime d'avoir des représentants que des États. Mais si on veut faire une représentation du peuple, le Conseil National, c'est le peuple en miniature. Et là, c'est là qu'intervient euh, Génération Nomination, qui est une organisation qui veut introduire le tirage au sort pour le conseil national génération de nomination j'ai pour les intimes veut lancer une initiative alors pour le moment c'est en train d'avancer pour faire avancer l'idée avant de lancer la récolte de signatures et l'idée ce serait de tirer au sort ces personnes vous recevez une lettre à la maison vous dire. et là j'ai le droit soit j'accepte soit je refuse On doit laisser ce choix c'est discuter aussi de oui ou non vous avez accepté Qu'est-ce qui va se passer Alors on va vous former, on va vous mettre quelques clés en main pour savoir comment fonctionne le système politique en Suisse, les commissions, quel est le boulot du parlementaire, quelles sont les institutions en place, comment tout ça fonctionne, parce que c'est pas toujours si simple. Vous êtes élu pour 4 ans, et tous les 4 ans, non vous n'êtes pas élu en fait, là on se dit « ouais mais alors si on tire au sort tout le monde et puis que ben, tous les 4 ans ça se vide, il y avait des gens qui étaient là depuis longtemps qui permettent d'expliquer aux petits jeunes, donc on n'aurait pas besoin de ces formations. Eh ben non, là Janomi a trouvé une autre astuce, ça veut dire qu'on tire au sort un quart du Parlement chaque année. Donc ça veut dire que sur 200 personnes du Conseil National, il y a 50 nouveaux chaque année, et le reste est déjà en place, et peut conseiller les nouveaux qui arrivent pour leur expliquer le fonctionnement, les dossiers peuvent être transmis, il n'y a pas un moment donné où tout s'arrête. Ça continue, et je pense que ben, comme ça, ça amène du sang neuf. Ça empêche les lobbies de pouvoir avoir de l'influence au long terme, ou de mettre directement des gens parce qu'ils ont les moyens de faire des promotions publicitaires, il faut le savoir, ça existe, payent leur campagne, et hop, comme ça, ils ont plus de chances pour arriver au Conseil National. Mais comme ça prend quelques années, et bien avec ça, avec ce système, on casse les lobbies, on fait justement des vrais représentants du peuple, et pas forcément des représentants des assurances maladies par exemple. Une des objections qui revient souvent, c'est aussi de dire « Mais alors, euh, ça peut tomber sur n'importe qui, même les pires des salauds ?» Eh bien oui, euh, c'est le tirage au sort, c'est la représentativité de la population dans son entier, donc ça peut tomber sur n'importe qui. Est-ce que maintenant, vous avez confiance dans les autorités qui sont en place Donnez le pouvoir à des gens qui le demandent. Moi, je trouve ça encore plus dangereux que de tirer au sort et pas avoir de bol et tomber sur les pires. Mais on aurait aussi pu tomber sur les meilleurs, ou c'est des gens normaux, des gens qui actuellement ne se présentent pas pour diverses raisons. Là, au moins, on a un système dans lequel on représente les vrais courants. Une des autres objections que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais alors, avec ce système, finalement, toutes les idées ne seront pas forcément représentées. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a que des gens d'extrême droite ou que des gens d'extrême gauche ?» Je ne vois pas que ça puisse vraiment arriver. Il y a évidemment mathématiquement une possibilité, mais je pense que c'est très restreint. C'est des statistiques. Je pense qu'on aura un système qui est plus ou moins équilibré. Pour faire avancer l'idée, génération domination a besoin de grandir. Génération domination, c'est un tout petit groupe, il grandit, il y a déjà plein de représentants qui ont un peu d'autorité, des, des profs d'unis particulièrement. Et puis maintenant, génomie aurait besoin d'avoir un peu plus de gens. Et pour intéresser à ça, l'idée, au lieu de tout révolutionner, c'est déjà commencer petit. Commencer avec des panels citoyens. Les panels citoyens, c'est quoi Eh bien c'est tirer au sort des gens, juste pour une problématique en particulier, ça se fait beaucoup dans l'éthique, pour savoir sur le génie génétique, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Il y a déjà plein de panels citoyens qui ont été faits. On tire au sort des gens dans la population, on leur donne les moyens de s'informer, parce que souvent ils n'y connaissent rien, mais c'est pas grave, parce que comme ça ils ont eu des idées neuves, ils ne sont pas déjà impliqués dans une entreprise qui serait partie prenante d'une loi en particulier qui l'arrangerait pour ses affaires. Non, avec ça, on a des gens qui tout d'un coup s'informent, les pour, les contre, et à un moment donné, eh ben, euh, ils sont capables de, de prendre les bonnes décisions à mon avis. C'est souvent consultatif et je trouve que c'est dommage. Et on pourrait mettre en place ça euh, de manière euh, plus large. Pour aller encore plus loin dans le futur, moi je verrais bien un parlement dans lequel euh, il n'y en a plus un, un parlement généraliste, mais euh, que des citoyens tirés au sort pour des panels citoyens pour plein de petits problèmes. On aimerait savoir si ça vaut la peine de faire une route là-bas, on tire au sort 50 personnes, et puis euh, ce seront ces personnes qui décideront ça peut être des représentants comme ça, ou alors on a besoin de refaire une loi, on tire au sort certaines personnes, et ça évite d'avoir des parlementaires qui sont totalement généralistes, des gens qui sont débordés, et finalement dans les groupes parlementaires, c'est les partis qui s'organisent, ou des alliances entre des partis qui sont plus ou moins du même avis. Une personne toute seule ne peut pas avoir la connaissance de tous les dossiers, donc elle fait confiance à d'autres personnes. Mais finalement, ben là on ne représente plus tellement, on réduit encore et encore et encore, la représentativité c'est plus le peuple qui décide là on pourrait tirer au sort des gens pour tout ce qu'on a besoin et puis c'est un mandat unique là on éloigne encore plus les lobbies donc voilà si tout ça ça t'intéresse euh, Génération Domination elle serait très contente euh d'avoir encore plus de monde qui vient à ses activités, d'aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Genomi.ch pour en savoir plus, pour t'abonner à leur lettre de nouvelles. Si cette vidéo t'a plu, si t'as encore envie d'en savoir plus sur l'archéologie du futur, tu peux t'abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu pour aider à faire monter cette vidéo. Merci, salut, et garde l'esprit ouvert à tout ce qui pourrait arriver, toutes ces idées incroyables.